et bienvenue à RPG Day 2018. 7 août, la question du jour, c'est comment un meneur de jeu peut-il rendre les enjeux de sa partie euh, importants J'imagine importants aux yeux des joueurs, puisque aux yeux des personnages ils ont tendance à blâtre. Euh, je pense que ce serait en tapant là où ça fait mal, en, en tapant là où les joueurs euh, ont le plus de satisfaction. Il y a un côté de RTMG là-dedans, je suis d'accord, mais c'est là que les enjeux ont de l'importance faut pas hésiter à tout dynamiter euh, pour dynamiser la partie je pense que si les joueurs ont construit avec la fortune des derniers donjons un super château euh, inviolable, bah super Le sorcier en face il vient d'inventer la catapulte à Skaven il envoie directement les guerriers dans la cour du château les protections, elles disparaissent et on s'en fout votre Motor Club se sent plus, se fait des millions et n'a plus peur de rien Eh bien très bien, c'est parti pour l'affaire Rico. Ça permet de monter des dossiers contre des groupuscules criminels. Même si on n'arrive pas à prouver l'implication directe d'un des membres, tout le monde peut prendre la peine. Et il suffit d'avoir des implications indirectes. Eh bien les voilà 7 ans en prison et puis ils vont devoir réapprendre à baisser la tête. Toutes ces considérations ne sont pas dénuées euh, d'esprit de mg je le reconnais, mais ça fonctionne. Si vous annoncez à l'appel de Cthulhu à vos investigateurs qu'un enfant a été enlevé dans un orphelinat ou dans une famille, euh, très bien, a priori les joueurs ils vont y aller parce qu'on est tous d'accord pour vouloir faire cette partie. Mais si vous leur enlevez leur enfant, et je ne parle pas de leur enfant euh, qui est cité sur une ligne de BG, euh, moi... Ce que j'ai fait, c'est que je leur ai fait perdre leurs enfants qu'ils avaient croisés pendant de nombreux scénars, puis euh, qu'ils avaient appris à apprécier, puis qu'ils avaient protégé dans plusieurs scénarios, et qu'ils avaient fini par adopter. Les enfants euh, adoptés comme ça par les personnages, je leur ai foutu la paix pendant quasiment toute la campagne. De fait, ils étaient devenus un élément de décor réel. Euh, les personnages pouvaient jouer au papa ou à la maman à la maison, euh, ce qui avait un sens de normalité qui très, très important pour les, les investigateurs, je pense. Euh, et, et pendant six mois de la vraie vie, sur une campagne quasi hebdo, euh, probablement, euh, j'ai pas touché à ces enfants. Je les ai même fait devenir gentils, mignons. Euh, ils les ont adoptés, ils les ont aimés, ils se sont mis à essayer de les éduquer. Et à, on, les joueurs, avec moi, en ont fait devenir de vrais PNJ très profonds. Et au moment où ils faisaient partie du vecteur, ils faisaient partie du pool de PNJ valable, Posé et qui, qui n'évolue pas, qui ne change pas, et bien là on les a enlevés. Et là, là, l'enlèvement avait rien à voir. Le poids que ça a eu sur les investigateurs, à quel point ils sont levés, presque tremblants pour courir après, le résultat d'avoir attendu aussi longtemps et d'avoir fait développer autant le PNJ avant de le voler, eh bien les joueurs ne vous laisseront pas finir la séance sans savoir ce qui est arrivé au gamin. C'était la septième question de RPG Day 2018. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain. Ciao les rôlistes